Alain de Police, en collaboration avec Jean Navarro et Gilles Serverat, ou publié aux éditions RS « Comment travailler ensemble, complexité et altérité dans le médico psychosocial pouvez Pouvez-vous avant tout vous présenter, s'il vous plaît Oui, oh ben je serais tenté de me présenter comme psychoanimateur, voire comme psycho-agitateur, puisque c'est ce qu'on disait dans l'IME CESAD où j'ai initié cette réflexion. J'ajouterai que mon expérience psychanalytique m'a inspiré deux ouvrages, « La clinique de la demande en consultation infantile » et puis « Le complexe de Médée ». Comment ce projet s'est-il construit Cet essai s'appuie sur une réflexion réalisée auprès d'enfants en situation de handicap, mais c'est bien évidemment une démarche transposable dans d'autres services. L'échec scolaire dont souffrent ces enfants a de multiples causes. Elles peuvent être psychologiques, médicales, familiales, sociales, que sais-je. Ces situations justifient donc la mobilisation de plusieurs intervenants de services différents. Pourtant, nous constatons que ce réseau d'intervenants peine à réaliser un ensemble cohérent. Il est même reconnu qu'il puisse nuire à l'usager souvent écartelés, entre des discours différents, voire contradictoires. Notre projet tente à réintroduire du sens et de la responsabilité. L'usager, par exemple, est invité à jouer un rôle actif en le faisant lui-même expert de son symptôme. Et puis l'action de chaque intervenant est réinterrogée au regard du discours de l'usager et aussi du discours des partenaires. Comment abordez-vous justement la pluridisciplinarité Évidemment, c'est la pierre angulaire de notre projet. Le partenariat médical, médico-social est traditionnellement structuré par la notion de synthèse. Le partenariat est une addition de spécialistes représentant chacun le patient pour la partie qui le concerne et cette addition représenterait le sujet. Or, tout expert est tributaire des limites et des incertitudes de sa discipline. Tout expert est un être humain avec sa subjectivité, avec son imaginaire, ses intérêts personnels, Faire synthèse consiste donc à amalgamer des paramètres très disparates avec le risque de favoriser la confusion et aussi, il faut le dire, entraîner une certaine dilution de la responsabilité. En écho à la pensée complexe d'Edgar Morin, nous répondons à ce constat parce que nous nommons une analyse de situation, un protocole, qui cherche le point de convergence entre les divers acteurs, mais prend en compte les différences, les contradictions, sans vouloir les escamoter Mais en quoi ce projet est-il novateur Il est vrai que la pluridisciplinarité est plus que jamais d'actualité. Nous remarquons cependant que les expériences pluridisciplinaires, celles qui sont connues, se structurent souvent autour de d'un axe centralisateur, en particulier, évidemment, le discours médical. C'est-à-dire que la singularité de chaque protagoniste est érodée. Notre tentative défend l'impératif de rester multiple, de rester divers. Cette démarche suscite souvent de la perplexité, mais elle a trouvé en chemin des partisans enthousiastes. Je pense en particulier à Jean Navarro, et Agile Servera qui se sont associés à cette aventure. Et puis nous avons reçu les encouragements de personnes telles qu'Axel Kahn et Rémi Puyello. Nous attendons donc avec impatience les réactions des différents publics et nous savons qu'ils sont nombreux. Je vous remercie.